T'as avec Moisson, Angela, <rire> <Andow>. <rire> Oh Putain nous nest <rire> possible de de, de Euh Autridal. Peu gûr ma neve ag à l'ambiquez à... bon. au Trémnet, Ague muiur fente Muiur a Dissinvelé Noun ké Kentor Autridal. Joker <coughs> Non il est qui pousse Glenmore Emile Oh Jean-Luc Poutine, Trump, <rire> <rire> Eugénie, Guadec, Guiret, Gabarronnec, Brevras, et à durer. Volotis de coucou. Mesmerize uh, system of the dawn. Kan. Musique mode al... al. Ah, un petit frites, Ah, frites. Ha, veux juste Bévé d'arrêt nous est et noir. Kenler. Goué chalewa en pot chtimique, <rire> abrément zo, en alcoolique. A ne chède en aouar, a au bras o mirotraou traoù euh, kevrinus euh, Trois in bet, a peo a de prena Mais gav din, re de prena pe lera <rire> Ar bladen euh, bestof off euh, Re da de degout menet, vite kavit uh, androïdi Mais bezo an des geest tuet mode Malarmé hermétique très A de hout, dorbi de glasg A ma ve kavet genor, pel vigout c'est toi que je cause, hein C'est Ça dérangerait pas de faire un peu moins de mouillet quand tu manges tes frites C'est toi que je cause, hein Ça fait 5 minutes que je dois manger frites C'est extrêmement agaçant. T'as que la marque, comment j'ai la bouche fermée, toi T'as pas que je cause, <t> hein J'ai T'as présente à côté d'un camo de poubelle qui travaille, moi, ici Ha con <rire> Euh... Mes olors standards. Ah, si tu Mais non, <rire> si tu veux, je les trappe. Mes Ah, mes olors standards. Mes olors <rire> standards. Ah, pétale de c'est tu braises famous. Mes olors standards. Ah, tu and famous. J'arrête. J'ai fini. J'ai fini. Je suis libre. Yeah Ouvrez-moi la porte. Oh